Dans Terre de Liens, il y a lien, et cette partie-là, elle est super importante. Alors la moyenne, c'est trois ans pour trouver une ferme, donc je n'ai pas échappé à la moyenne. Et euh, donc bah après plusieurs tentatives, euh, je suis passé devant la ferme de La Plagne et euh, elle m'a bien plu. Elle était près de, de saint étienne au bord d'une route, donc il y avait un gros potentiel de vente directe. Alors au début, on a essayé d'acheter la ferme par nos propres moyens, mais les banques nous ont rejetés. Euh, et là, je me suis rappelé que j'étais adhérent à Terre de Liens, donc j'ai frappé à leur porte. Quand j'ai parlé de mon projet à Terre de Liens, ils sont venus et ils ont tout de suite été favorables, parce qu'ils ont vu le potentiel justement, le fait que ce soit proche de Saint-Etienne, donc j'ai été vraiment bien soutenu. Et euh, on a fait une collecte qui s'est bien passée en six mois. Alors dans mon cas, on a eu 160 citoyens qui ont soutenu euh, la création de la ferme euh, en prenant des actions, et, euh, mais aussi en faisant relayer le, la collecte à droite à gauche par les réseaux. Donc c'était vraiment... Euh une belle aventure. Aujourd'hui en termes de motivation, quand je me lève le matin, euh, je n'ai pas un banquier qui, a, qui est là à me réclamer des sous, à payer des intérêts, c'est des citoyens qui m'ont soutenu. Donc j'arrive presque à mettre un visage sur chaque personne, donc euh, ça change tout. Mes convictions c'est qu'on est de passage, donc je suis plus le gardien des lieux, et il y en aura un autre derrière moi.